Bien, pour le montage des lames, comme Marc vous a précisé, on pense toujours à monter les dents orientées vers la poignée. Maintenant, l'installation est simple. La lame est équipée de petits ergots aux deux extrémités. Sur la tête, sur la vis de serrage, deux encoches sont présentes. Je positionne les encoches et les ergots à l'avant puis à l'arrière. Je pense à serrer correctement ma lame comme on vous l'a déjà indiqué.